La lettre M minuscule On trace une petite ligne vers le bas Et on y attache deux petites bosses Qui vont une fois et deux fois vers la droite Et voilà la lettre M minuscule oh. Merci merci. La lettre M majuscule. On trace une grande ligne vers le bas de diagonale comme c'est comme ça. Puis une grande ligne vers le bas. Le M majuscule, il est là. Ah C'était voulu Merci. La lettre M. M. M. La lettre M rime avec m. le mot mitaine. Elle commence le mot maman. J'ai deux melons dans ma maison. C'est magnifique. Euh, euh, merci. Je vous aime. Moi, moi, M. -m, -moi, m, -m, -m, -m, -m je vous aime. La lettre M. M comme dans mon miroir, mon premier, montagne, mouton. La lettre M, la lettre M, la lettre M. Merci, merci.